saupoudérées de drogues hallucinogènes les plus puissantes du monde. Elles entraînaient la perte totale de mémoire chez les jeunes hommes. C'est Gérard Bouchard qui, le premier, a étudié les rites tribaux avec son ouvrage « Triboméba » sorti en 1896. Il explique que les jeunes mâles doivent rester en équilibre plus de 48 heures sur un pylône. Afin de gagner Il est un chelou, lui Il amateurs. a un chapeau alors qu'il est à l'intérieur. Choisir leur femme... Je sais pas, peut-être qu'il voulait faire sur un aventurier ou un truc dans du le jeu. Les jeunes garçons doivent traverser une nappe de braise rouge sans un mot, après avoir été pendus par les pieds pendant une demi-lune. Chez leurs voisins et cousins, les Balibali, les jeunes gagnent le d'homme après le rituel de la poutre. Imagine, sous son chapeau, il n'y a pas de <rire> cheveux. Tu parle de quoi là en fait Je du, du sais pas, c'est un truc euh, des hommes dans des tribus qui, ouais, stappent, de qui des se tapent, qui sont mal, euh, Pour montrer truc, c'est des durs, des adultes, enfin. Un, un pff, des bon des gros système patriarcal. Existants. De nombreux Et enfants en sont morts, séchés. Je J'aime pas sa façon de parler. Il lit un truc, c'est chiant. C'est toujours d'actualité dans nos sociétés occidentales. Un jeune homme s'habille en t-shirt jean alors qu'un homme accompli porte un costume. Il marque son appartenance aux adultes. Tu imagines toi avec une saga et une peau de lion Après avoir perdu confiance, à leur réveil, ils devaient se couper le petit doigt gauche et le jeter dans le feu, puis enlever les lances qu'ils avaient dans le corps. Ça se trouve là, il a un bon slip en peau de léopard. <rire> Je suis Sacha Klein, historien, spécialiste d'héritage initiatique. Je ne vous permets pas de parler de mon slip. Essayez Merde. de vous concentrer un peu. Et vous verrez que les rites tribaux permettent de comprendre beaucoup de choses de la société et du monde d'aujourd'hui et de demain. Je vous invite à regarder ma chaîne. J'ai 327 abonnés. <rire> Ça sera peut-être un, un meilleur format pour les petits esprits dissipés qui parlent de slip pendant mes non cours. C'est quoi cet ego là J'en étais où chez, chez, les, chez les motos du Brésil. Le rituel. Eh vas-y, on pourrait faire notre rite, non Chiche Euh, sinon ça t'a fait un truc hier Ouais, un bleu là. Mais en fait c'est quoi être adulte Alors la définition c'est un adulte, c'est quelqu'un qui est parvenu au terme de sa croissance. Bah c'est bien, on le dit à presque alors. Ah parce que pour toi c'est que physique Bah ça joue, parce que déjà ça se voit et puis ensuite... Euh... T'es indépendant, quoi. T'as plus personne sur le dos. Tu vois, pour moi, c'était plus euh, émotionnel. Genre, euh, tu vis avec les autres, mais ils te doivent rien. Tu vois, par exemple, tu laisses la planète en bon état pour tes enfants, mais. Mais tes enfants, ils te doivent rien en retour, tu vois. En, en fait, la définition d'être adulte, ça dépend selon les gens. Non, c'est toi qui décides. Non, mais je rêve. Paul m'a réservé un billet de train. Un billet de train Mais c'est quoi ces conneries de train j'ai toujours pris l'avion. En 20 ans de boîte, j'ai toujours pris l'avion. Quoi Je m'en bats les couilles des autres bipolaires. Je suis pas psy, moi. Non, mais si c'est ça, être adulte... <rire> non, mais c'est sûr, c'est mort.